Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Les Vos Ladies Show. Je suis le pasteur Grasse et nous sommes sur Évangile TV. Aujourd'hui encore, je vous emmène un portrait, je vous emmène une femme extraordinaire que vous allez découvrir avec moi. Dilissa James est traiteur et j'aime beaucoup le nom de son entreprise Saveur des Nations. Il y a beaucoup de choses à découvrir sur elle, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle va réellement vous inspirer au travers de son parcours, de sa vie, de sa foi. Alors si vous êtes prêt à la recevoir, je vous prie de bien vouloir vous asseoir confortablement dans votre fauteuil et accueillir avec moi l'invité du jour. A tout de suite. Les boss ladies show. Didissa, bienvenue dans cette émission Les Boss Show. Les Merci. Je suis vraiment ravie de t'accueillir ici. Merci pour l'invitation. Et euh, on est ensoleillé de ce joli jaune. Merci. <rire> Il y a pas seulement de la couleur sur toi, mais aussi en toi, parce que quand on discute avec toi, ben, mm. on découvre euh, voilà, cette jeune femme euh, très passionnée. C'est mm. vraiment la femme que j'ai vue. Et c'est tellement inspirant de te voir, Didissa. Merci, c'est gentil. Ben avec plaisir Tu es traiteur, saveur des nations. Mmh. Ok. Depuis combien de temps tu es traiteur Alors, je suis à mon compte depuis 2016. Wow. Depuis 2016, mmh. mais avant de me lancer à mon compte, je travaillais pour une jeune femme qui avait son service traiteur et j'étais serveuse. Oh voilà. Tu as commencé en tant, que en tant que serveuse pour un traiteur Pour un traiteur, dans les années 2014-2015, par là. Waouh wow, okay. Voilà, j'ai fait pas mal de mariages avec elle, j'aimais beaucoup. Et... Mais en parallèle, je travaillais. Hein. Très mais, bien. Euh... Et est-ce est que c'est est, est, est à son contact, en travaillant dans son entreprise, que tu t'es dit, moi aussi je peux, moi aussi je veux alors, c'est plutôt, euh, si vous voulez, c'est, euh, elle avait ce projet, parce qu'elle était infirmière et son associé euh, travaillait à la poste, mm -hmm. et elle avait ce projet de pouvoir euh, quitter son emploi mm -hmm. et de créer vraiment euh, sa structure de traiteur euh, voilà à temps plein. Mm -hmm. euh, malheureusement, elle n'a pas été jusqu'au bout du projet et elle voulait m'associer dans le projet et moi, j'ai continué un petit peu comme ça. Mm -hmm. Et j'ai été jusqu'au bout, et par la grâce de Dieu, me voici aujourd'hui. J'aime bien ce que tu dis. <rire> J'aime bien quand tu dis « j'ai été jusqu'au jusqu bout <rire> ». <rire> Parce que c'est pas si facile que ça du tout. de tenir un projet jusqu'au bout. Exactement. Toi, ton parcours, il, il a ressemblé à quoi finalement Alors, il faut savoir que je suis secrétaire de formation. Mmh. rien à euh, voir avec Traiteur. Rien à voir avec Traiteur, <rire> rien à voir avec Faveur des Nations. Donc, euh, je suis secrétaire de formation et on va dire un petit peu, c'est un concours de circonstances qui a fait que je suis arrivée euh, dans la cuisine. Mmh. Voilà, donc il s'est passé un événement euh, personnel en 2014, en août 2014. Et j'étais tellement euh, déstabilisée et je ne savais pas quoi faire. Mmh. Du coup, la première chose que j'ai trouvée à faire, et c'est l'une des meilleures choses que j'ai eu à faire de ma vie, une des meilleures décisions que j'ai à prendre, c'est de m'enfermer dans ma chambre et d'aller prier. Ah, et de demander à Dieu que faire, parce que mmh. j'ai l'impression de tourner en rond. Ça fait 11 ans et demi que je travaille dans les bureaux, j'ai fait le tour, etc. Et c'est dans la prière que le Seigneur m'a parlé de la cuisine. J'y croyais pas. Wow. J'y croyais vraiment pas, parce que je me suis dit la cuisine, secrétariat, cuisine, diamétralement opposée Mais voilà, j'ai mis du temps avant vraiment d'accepter l'idée de, de, de, de faire une réorientation prof, professionnelle. Mmh. Mais ça m'a pris peut-être 3-4 mois avant de me lancer pleinement euh, dans les démarches, en tout cas, pour, euh, pour commencer dans ce domaine-là. Mmh. Avant, de, avant de te lancer, tu as mmh. dit tout à l'heure que tu, es, tu as dû passer par un moment un peu difficile qui t'a mmh. poussé du coup à, à sortir un peu de, mmh. de, de là où tu étais. Beaucoup de gens regardent ces émissions et se disent « Pasteur, grâce, j'ai envie de savoir ce à quoi je suis appelée, je veux mmh. savoir ce que je dois faire, dans quoi je dois investir, mmh. d'autres font des formations. » Et en fait, toi, tu as juste prié. Bah, j'ai juste prié. C'est vrai que le dire comme ça, ça paraît très ça simple. Paraît simple hein? Ça paraît simple. Ça très simple. Mmh. Juste prier. Euh, en fait, j'étais. ça faisait déjà un moment bien avant d'entrer en prière. Ça faisait déjà un moment que j'allais un petit peu au travail à reculons parce que j'ai commencé très jeune mmh. dans le secrétariat. Mmh. Et euh, 11 ans et demi après, dans la même boîte. Voilà, J'aime beaucoup mes collègues, etc. Mais j'avais fait le tour, j'avais mmh. fait le tour et il y a cet événement-là qui est arrivé et je me suis dit, j'ai l'impression d'être spectatrice de ma vie en fait, wow, et je voulais vraiment, fort. voilà avec un enfant en bazar, je voulais vraiment reprendre on va dire les rênes de ma vie, mais je savais pas par où commencer, non mais attends toi, voilà. toi, tu donnes plein de pépites en même temps, spectatrice de ta vie tu voulais reprendre oui, oui. les rênes de ta tu vas trop vite bon on va aller Ralenti doucement on va aller doucement oh, donc tu es là, tu travailles, voilà, mmh. ça fait 11 ans que tu travailles dans le secrétariat mmh. et là, quelque chose se passe dans ta vie, quelque mmh. chose de dramatique. Mmh. Et en fait, ça te fait te dire qu'il faut que ta vie change. Exactement. En fait, quel processus Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Parce que tu dis tu es spectatrice de ta vie. Qu'est-ce qui se passe quand tu réalises que tu es spectatrice, en fait, tu te dis quoi Tu te dis « Bon, là, trop, c'est trop, j'en ai mm -hmm. marre, je me lève, je veux du changement. » Comment mm -hmm. comment est-ce que ça se passe, en fait euh, Bah écoutez, c'est je vais au travail, je vois mes collègues qui sont déterminés, qui sont là, qui travaillent, et moi, je suis assise de 9h à 17h et j'ai du mal même à travailler mmh. parce que le on va dire l'événement me l'événement qui, qui, qui est survenu on va dire au mois d'août me travaille me travaille tellement que j'ai du mal à travailler en fait j'ai du mal à travailler sinon... Non, vous pouvez, vous pouvez me poser la question. Savoir est... Euh, quel est cet Alors, événement euh, qui... Si vous voulez, j'étais en couple tu pendant... Tu continues en plus à me vouer. Je vais essayer de <rire> tutoyer, <rire> c'est l'habitude avec les clients. Je sais, ne je sais. tutoie personne. Euh, voilà. t'inquiète pas. Donc euh, voilà, j'ai été, euh, été en couple pendant un certain nombre d'années avec le père de mon fils. Et euh, bah, du jour au lendemain, voilà, euh, vous savez comment c'est chez les oui. Africains, des accusations sans fondement. Et voilà, dans sa famille, on lui a dit, voilà, Didi, ça, c'est une sorcière. Wow. Il est venu du jour au lendemain. Donc euh, on a bien parlé, euh, on va dire le lundi et le mardi voilà j'étais une sorcière etc donc oh j'ai fait parler avec lui donc c'était le lundi il s'excusait, le mardi il accusait, le mercredi il s'excusait donc je, je trouvais ça un petit peu bizarre et euh, jusqu'au jour où vraiment euh, bah, il est parti donc il est parti, il m'a laissé seule avec un enfant en bas âge et je me suis dit mais euh, c'était pas ce que moi j'avais prévu dans ma vie en fait. Mmh. J'avais pas prévu de, de de de me retrouver mère seule. Faut savoir que mon fils bon je l'ai eu bon j'étais pas hyper hyper jeune hein. Euh, je l'ai eu à 26 ans. Aujourd'hui j'ai 40 ans par la grâce de Dieu. Mmh. Il va avoir 15 ans. Mais euh, quand son père est parti, mon fils il avait 4 ans. Mmh. Du coup je me suis dit Seigneur qu'est-ce que je fais je, mmh. je voilà je tourne en rond au travail voilà j'y vais un petit peu euh, euh, à reculons. Là je me retrouve bah avec un enfant comme ça. Comment mmh. je fais mmh. Et j'étais tellement euh, désemparée je me suis dit bon je vais prier, je vais demander au Seigneur quoi faire. Et quand j'ai été priée, il m'a dit la cuisine. J'ai dit avec mon gabarit, la cuisine, ça ne va pas le faire, ça va pas le faire. Donc j'ai boudé, j'ai vraiment boudé. Euh, donc j'ai reçu ça, on va dire, c'était en septembre 2014. Oui. Et je me suis lancée réellement dans tout ce qui est euh, démarche, seulement en janvier de l'année euh, qui est arrivée en fait. Moi ce que je trouve incroyable dans ton histoire, mm. et euh, ça me rappelle aussi l'histoire d'une autre jeune femme que j'ai reçue ici, mm. c'est en fait, le, le réma, la solution que Dieu te donne mm. à un problème qui d'emblée n'a rien à voir au départ. Tu vois, Rien parce que voir. là, euh, tu es en train de passer par une rupture mm. qui est difficile. Euh, et en plus, c'est pas n'importe quel type de rupture. Tu, enfin, mm -hmm. tu, tu, tu, te, tu as ton enfant, tu mm -hmm. restes seule avec un enfant, mm -hmm. et mm -hmm. en plus de ça, tu as des accusations de famille. Parce que mm -hmm. dans les les, les ruptures, j'ai envie de dire classiques, c'est bon, je décide de te quitter, etc. Ouais, Mais là, c'est euh, ouais. oui, euh, tu es une sorcière, mm -hmm. tu es si, tu es ça, tu as fait si, tu as fait ça. Donc en fait, tu dois d'abord prendre le temps de guérir ton cœur, de te restaurer. Exactement. Mais toi, à ce moment-là, tu te dis, il faut que toute ma vie change. Bah, il faut que toute ma vie change, parce que quand je regarde mon enfant, je me dis, bon, au début, je pensais que c'était juste un coup de sang. Et je mmh. me suis dit, bon, on va essayer de rappeler, on va mettre la fierté de côté. On appelle, on appelle, on appelle, on, fait pas, on donne le téléphone à l'enfant pour qu'il appelle. On, on passe par les grands-parents, on voit qu'il n'y a toujours pas de changement. Et puis, bah, plus de nouvelles du jour au lendemain, donc on laisse les mois passer comme ça. Mmh. Et euh, à un moment donné, on regarde l'enfant et on se dit, bah je suis là, la mère et le père de cet enfant wow. je peux pas rester découragé toute ma vie en fait il faut mmh. se battre la mmh. vie c'est euh, la vie c'est la bagarre donc mmh. euh, il faut se battre mais se battre où quand comment comment donc euh, voilà, j'ai été, j'ai été, j'ai demandé. Et euh, c'est ce que tu es allé demander à Dieu. C'est ce que je suis allée lui demander que voilà, j'ai mon travail, j'ai la sécurité de l'emploi, j'ai un salaire qui est versé tous les mois, mais euh, je veux faire autre chose. Je veux faire quelque chose qui va me, qui va me passionner, quelque chose que voilà où je vais me sentir euh, vivre, revivre, on va dire. Revivre. Voilà, revivre. Et, et il m'a dit la cuisine. J'ai dit mais non, il s'est trompé. <rire> il s'est trompé, il s'est trompé, c'est pas possible. Euh, Aujourd'hui on se recote qu'il s'est pas trompé. s'est hein, pas trompé du tout. Du voilà tout, du tu t'épanouis, tu Énormément. as ton argent, Énormément. ton Énormément. enfant a grandi. Ah ça non. Donc Vraiment, Dieu, Dieu ne s'est pas trompé. Il s'est pas trompé, mais au début voilà comme je disais. Euh, par rapport à la question que, que tu m'as posée, euh, le dire comme ça, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai prié, il m'a donné. Trop le trop Ça a l'air simple comme ça, mais c'est comme ça que les choses se sont mmh. pas faites pour moi. Mmh. C'est vraiment voilà, j'ai entendu cette petite voix qui m'a parlé de la cuisine. Comme j'ai dit, j'ai pas accepté tout de suite. Mmh. Je me suis dit c'est peut-être des idées que je me fais, comme je suis pas très très bien, on va dire entre guillemets psychologiquement en ce moment. C'est peut-être des choses que j'entends qui viennent pas voilà de Dieu forcément. Et euh, j'ai vraiment mis un temps avant de me lancer en me disant bon bah. On va y aller et j'ai dit à dieu clairement je peux le dire hein, parce qu'il le sait et eh ben on va y aller et on va échouer tu vas voir <rire> voilà <rire> toi tu voulais montrer à dieu qu'il voilà, avait voilà, tort qu et, avait que échouer. et que j'allais échouer parce que la cuisine et le secrétariat c'est diamétralement opposé wow. alors aujourd'hui euh, des années après je me rends compte que euh, non ça va ça va de pair hmm. parce que ce que, que ce que j'ai appris en étant euh, secrétaire l'organisation etc bah, ça m'aide aujourd'hui oui organisation du temps de travail j'ai eu à faire des Formation ben oui, de ben oui, secrétaire, Ça, ça m'aide mmh. énormément aujourd'hui dans mon métier traiteur. Voilà. Sa tête force. Mmh. Mais, mais c'est tellement beau. Tu sais, ton histoire est vraiment belle parce que euh, bah, de cette rupture, de ce moment difficile, mmh. Dieu t'a relevé. Amen. Clairement. Mmh. Euh, beaucoup de gens parlent des self-made women, mmh. self-made businesswomen. Mmh. Mais toi, tu n'es pas une self-made. Du tout. Tu es vraiment une God-made. Exactement. <rire> J'aime le mot. <rire> <rire> God-made. C voilà, c'est Dieu en fait qui a inspiré en fait euh, ce projet. Et j'aime le, mmh. euh, euh, le moment où il l'a inspiré mmh. parce que ce n'est pas un moment où tu peux te dire voilà, je suis au meilleur de ma forme, alors je vais mmh. chercher. Euh, ouais. Non, toi, tu as, Donc, tu as, tu tu as cherché cette porte-là pour sortir et t'épanouir. Mmh. Et Dieu t'a dit je connais exactement le, per le parfait métier pour toi. Et ça. en fait, Dieu ne t'a pas dit bon comme c'est une rupture amoureuse, mmh. alors je vais te montrer un visage de ton prochain mari. Est-ce qu'il a fait ça avec toi Non, c'était pas... En fait, c'est pas... Faut savoir que voilà, j'ai 40 ans, je suis pas mariée, je cours pas après le mariage. Mmh. Je suis quelqu'un vraiment... Euh, déjà, on va dire bien avant que cette euh, voilà cette rupture elle arrive etc. J'étais pas quelqu'un qui était à fond dans le mariage même si j'avais fait tant d'années avec le père de mon mmh. enfant voilà c'est pas on se marie pas pour se marier pour faire plaisir à la famille ou etc. Aujourd'hui j'ai encore cet état d'esprit c'est vrai que le mariage il a été institué par euh, par Dieu le Créateur lui-même mmh. mais euh, je suis pas pressée mmh. et c'est pas ce que je demande en priorité dans mes prières Super. et quand j'étais au plus bas tu es au plus bas je me cherche je vais aller demander à Marie faut déjà que je me trouve. Non, mais tu me plais. <rire> Faut déjà que je me trouve avant d'aller hein, un petit ça. peu fatiguer l'enfant des gens. Quand même. <rire> moi, non. Avant d'aller fatiguer l'enfant des gens. C'est ça, moi, Tu moi, as d raison. Merci beaucoup, ma chérie. Moi, tu me plais beaucoup ouais. parce que, tu sais, c'est tellement. Et je le sais, parce qu'on on, on, on, s'occupe des gens, donc on, on mm. peut voir, tu vois, quand une jeune femme, effectivement, quand tu n'es plus en couple, alors que tu avais fait tes projets, des tes projets, plans avec la personne, tout mm. s'arrête. Euh, c'est vrai qu'on pourrait se dire que la solution serait qu'elle rencontre quelqu'un d'autre, mmh. qu'elle rencontre quelqu'un d'autre et qu'elle avance et qu'elle sera à nouveau épanouie. Mais toi, mmh. ton épanouissement no. est venu autrement, en fait. Autrement, bah oui, parce que l'épanouissement, il passe. Le mariage, c'est très bien. Je suis certes pas mariée, mais c'est voilà. À part le mariage, il y a d'autres manières de pouvoir s'épanouir. Et Amen. je pense que j'avais vraiment besoin de me retrouver moi-même avant de de, de de chercher autre chose. En fait, j'avais mmh. besoin de, de savoir où j'allais déjà dans un métier, dans un autre métier que celui que j'ai exercé pendant toutes ces années et euh, je me suis dit mais la cuisine je vais commencer comment j'ai eu mon temps où j'ai boudé mais j'ai eu un temps où bah, j'ai commencé à cogiter comment je vais faire tu accepté j'ai accepté et je me suis dit je vais pas me lancer dedans sans bagages mm -hmm. voilà. c'est comme ça très que... bien très très bien On donc rajouter. dieu te parle mm. tu fais cette fameuse prière tu dis seigneur voilà aide moi mm. dieu te dit tu vas commencer à faire de la cuisine, tu mmh. boudes un peu. Mmh. Mais ensuite, finalement, tu dis « je vais y aller mmh. ». Tout en te disant « tu vas voir, Seigneur, je vais échouer mmh. ». Je vais échouer, je vais échouer. <rire> tu verras. Mais c'est incroyable parce que tu te lances quand même et tu te dis que tu as besoin d'un bagage. J'ai besoin de, mais faut ça quand je quand je parlais tout à l'heure de d'avoir travaillé en tant que serveuse, ça c'était bien avant mmh. euh, de quitter mon travail ah, et d'aller wow, euh, d'aller okay. prier donc j'ai fait ça je vous ai dit tout ça je me suis trompée dans les années mais j'ai dû faire ça euh, je crois peut-être l'année euh, 2011 2012 2013 mmh. voire ouais mmh. par là mmh. 2000 ouais par là à peu près et c'est en 2014 que j'ai fait ma ma rupture conventionnelle et que euh, et il donc a là, que tu, lance. Te, tu te lances, tu fais une formation, c'est ça Tu fais une formation, euh, un CAP cuisine en neuf mois. Mais il faut quand même que je pose la question. Mmh. Avant de faire la formation CAP cuisine en neuf mois, mmh. avant même que Dieu ne te parle, tu mmh. aimais mmh. la cuisine J'aimais la cuisine, mais pas de la manière que j'aime la cuisine aujourd'hui. <rire> J'aimais la cuisine dans le sens où euh, quand on avait des agapés à l'église, bah c'est toujours vers moi qu'on venait. Voilà, il y avait les répétitions hey, de la jeunesse le samedi. Non mais attends, là tu as tout dit. Là, en, en vérité, tu as, tu as juste tout dit. Tu as dit quand vous aviez des agapés à l'église, mm. c'est toujours vers toi qu'on venait. C'est ça. Mais en fait, le signe était déjà, étais déjà là, mais je le voyais pas. Tu t'en rendais ça. pas compte. Pour moi, c'était juste un service. Mm. Voilà, je sers dans mon église. Pour moi, je vois pas ça comme un don. Hmm. ou comme un appel, oui. moi voilà, je sers, wow. il faut quelqu'un dans la cuisine, il faut quelqu'un à la cuisine, bah, si je suis disponible, j'y vais, wow. et je voyais pas, et c'est les sœurs de l'église qui ont vu ça, une jeune sœur à l'église qui m'a dit, bah, je vois que tu as quand même ce truc de cuisine, j'ai dit, ah mais toi, quand tu me regardes, je n'ai pas de défaut, non, arrête, laisse ça, <rire> laisse ça et tout, je ne te crois pas, et c'est comme ça qu'elle a parlé à une, une, une jeune femme qu'elle connaissait, elle lui a dit, voilà, on a notre grande sœur à l'église et tout, qui aime bien la cuisine, pourquoi tu ne la prendrais pas dans ton service traiteur wow. Elles lui ont parlé de moi et c'est comme ça que j'ai commencé en tant que serveuse chez elle, que j'ai bien aimé, mais après comme je travaillais à côté, j'ai abandonné un petit peu ce projet-là et c'est après, quand j'ai eu cette circonstance. Mon Dieu, amen Mais tu vois comment c'est incroyable, parce que l'Église, j'ai envie de dire, c'est Dieu, mais au mm. travers de l'Église, qui crée aussi des vocations. Exactement. Mm. Mm. Parce que tout à l'heure, en off, on parlait justement de cette jeunesse-là qui pouvait arriver à l'Église et qui ne sait pas quoi faire, etc. Mm. Mais en, en servant simplement Dieu à l'Église, on peut découvrir des choses qui étaient en nous, Bien que sûr. Dieu a enfui en nous, mais euh, sûr. on ne s'en rend pas forcément compte. Et toi, ça. ça a été ton cas Ah, ça a été mon cas à 100 <rire> Pour moi, c'était juste je faire à l'église. C'était pas un don ou un appel. Et au final, wow. euh, des années après, je me rends compte que si, en fait. Ben, amen. Ensuite, après, tu te lances. Mm. Est-ce que le succès arrive tout de suite? Non. Malheureusement, non. Il euh, y a du monde, il y a du monde dans, dans ce corps de métier-là. Mais c'est pas ça qui m'a effrayé le plus. C'est euh, voilà comment commencer, comment pas pas comment se faire un nom, mais euh, comment s'organiser pour pour avoir des clients, etc., etc. Donc on travaille beaucoup à perdre dans les débuts. Ah oui, travaille beaucoup à perte, beaucoup de bouche à oreille. Voilà, ben les jeunes de l'église. Ah oui, nous, on connaît quelqu'un qui sait faire ci, qui sait faire ça. Donc, il euh, y a une jeune de, de mon église qui m'a trouvé euh mon premier contrat mmh. pour pour un vin d'honneur et tout, j'ai été vraiment la boule au ventre. C'était euh, <rire> en septembre 2016. Je venais juste d'avoir mon diplôme et oui. je me disais Est-ce que je vais être capable Est-ce que, que tu vas y arriver J'ai pas d'équipe, j'ai pas de décoration. Comment je vais faire je, je, je tremblais un peu, mais je me suis dit Écoute, il va falloir y aller à un moment donné. Et j'ai été. Mais c'est vrai qu'au début, on travaille à perte, on ne nous connaît pas, donc il faut travailler, travailler, travailler. C'est oh. pas si simple. C'est pas si simple du tout. Et et du coup, comment tu as fait pour euh, entre celle qui a commencé son premier vin d'honneur et maintenant, comment est-ce que tu as fait Tu t'es entouré de personnes. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu as, est-ce que tu as passé des nuits à travailler Parce que toi, je sais que tu es traiteur, mm -hmm. mais est-ce que c'est toi aussi qui, qui t'occupe de tes réseaux sociaux, ta communication, etc. Est-ce que tu as dû, à un moment donné, te plonger aussi dans toutes ces choses En fait, multiplier et, euh, tes compétences tout simplement. Euh, au début, non. J'ai beaucoup travaillé avec mes sœurs dans les débuts. Euh, du coup, moi, je faisais la cuisine. Quand pouvaient, à m'aider à faire la cuisine, ou sinon, bah, je disais, bah, toi, tu t'occupes un petit peu des réseaux, toi, tu fais un petit peu ça. On essayait un peu ça, de dispatcher le... comme ça, quand des sœurs. Voilà, <rire> de dispatcher un petit peu le, un petit peu le boulot, mais c'est pas pour autant que ça prenait. Donc, on bossait, on bossait. Je leur disais et tout, ah, mais là, je peux pas vous payer, mais un jour, je vous emmènerai à Dubaï et tout. Bon, ça ah, c'était ouais. à l'époque. Hein. <rire> un jour, je vous emmènerai à Dubaï. bossé, bossé, bossé <rire> bossez dur. <rire> Voilà c'est ça, il faut bosser et, euh, et voilà. Mais, mais en fait t'es aussi, t'es pas juste traiteur parce que mm. moi je te vois, tu, tu es un visionnaire en fait, tu, mm. tu es visionnaire. Je veux dire, cette capacité que tu as même à encourager les autres et à mm. dire ok faites-le, un jour on va y arriver, mm. un jour on, un jour, va, ça va, prendre. Voilà, mm. on va atteindre ob notre mm. objectif, mm. et ben, pour moi c'est une, une qualité de, de, de, de visionnaire en fait que tu as. Merci. OK. Et on sait une chose de toi, c'est que tu es maman. Oui. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. J'allais dire d'un petit garçon, mais mm. là, il n'est plus petit. Ado. <rire> un pré-ado ou un ado, si on veut. Mm. Il a 15 ans. C'est ça. Il va Justement, les avoir fin ouais. mm. entre le moment où Dieu t'a parlé et le moment où tu as commencé, le moment où ton entreprise a commencé à avoir du succès, mm -hmm. comment est-ce que tu as vécu, en fait, euh, ta vie de mère et ta vie de chef d'entreprise Comment est-ce que c'était C'était difficile, mmh, quand même, facile oui. Quand même, oui. Parce que j'ai dû retourner à l'école, euh, j'avais une trentaine d'années quand même. Quand mmh. je suis retournée à l'école, bah c'est pas facile, je suis seule avec l'enfant. Le matin, je me lève, je l'accompagne à l'école. Moi-même, je vais à l'école. Le soir, je cours, euh, je sors des cours, je cours pour aller le récupérer lui aussi à l'école. Ça n'a pas été facile. Bon, ça va, j'ai une, une famille quand même assez grande. Ceux qui pouvaient m'aider m'ont aidé Mais c'est vrai que la plus grosse charge me revenait et ça n'a pas été si simple. Tu as envie d'abandonner Beaucoup, hein, beaucoup de fois. Hein, parce que les stages en entreprise, on ne regarde pas votre âge. Hein. Mmh. Euh, vous arrivez, si on veut vous, vous donner la tâche la plus ingrate à faire, ils vont le faire. Mmh. Ils ne vont pas regarder, ah, oui, voilà, moi j'ai 18 ans, je suis le chef, elle, elle a 30 ans, elle est maman, non, c'est... Mmh. Va couper les pommes de terre, va faire mmh. les carottes, va faire la vaisselle et on y va parce qu'on est en stage, on mmh. a besoin du diplôme. Et comment tu as fait pour ne pas abandonner, justement une bonne dose de foie, je vais dire. Hey, yes <rire> Une bonne dose de foie et, euh, et voilà. Par la fr Franchement, sans la foie, je ne pense pas que j'aurais été jusqu'au bout. Wow. Je ne pense vraiment pas parce que ce n'est pas, pas évident en fait. Parce que là, j'allais en cours parce que je me disais, voilà, il y a, y, a, y a cet appel dans la cuisine qui est là. Mm -hmm. Il faut que je commence quelque part. Moi, j'ai quand même envie d'avoir un bagage, mais... Est-ce que vraiment, ça va aboutir Si je n'ai pas le diplôme, comment ça va se passer Si j'ai le diplôme, comment est-ce que ça va se passer Donc, je me posais tellement de questions. Est-ce que ça va prendre, en fait mm. Est-ce que mm. je ne suis pas en train de me tromper Est-ce que je ne devrais pas rappeler mon employeur et le supplier Est-ce que... Est-ce que... est-ce que Oh, waouh wow. ouais. et, et là, si, si tu devais refaire cette même expérience, est-ce que tu le referais oui. C'est vrai Ah oui. Donc, tu ne regrettes absolument rien. Ah, sans regret. Ouais. Ça a été difficile, mais quand je vois aujourd'hui ce que ça donne, je me dis, ça en valait vraiment la peine. Amen. Ça en valait vraiment, vraiment la peine. Parce que bon, on a, on... il faut persévérer. On n'a rien sans rien. Oh, wow. voilà, on n'a rien sans rien. Et... On n'a rien sans rien. Ouais. J'aime beaucoup ça. ce que tu dis. Et euh, juste après une petite pause, mm -hmm. on va parler justement de persévérance. D'accord. Et tu vas m'expliquer comment est-ce que toi, tu as fait pour persévérer. D'accord. <rire> à tout de suite. Bonjour à toutes et bienvenue dans votre rubrique « Coach-moi, boss lady ». Bonjour, Pasteur Grasse. Bonjour, Sarah. Alors, selon toi, la confiance en soi, c'est une prise de conscience ou une tendance sur les réseaux sociaux <rire> Alors là, ça, c'est vraiment une bonne question. Alors, je, je pense, je vais d'abord aller sur la tendance. Je pense que c'est une tendance, mais ce n'est pas une chose mauvaise en soi que ce soit une tendance. Pourquoi Parce qu'il faut savoir que euh, on va parler de la femme ici. Euh, la prise de conscience déjà de la place de la femme, euh, c'est quelque chose qui s'est fait, on va dire, qui se fait petit à petit avec les années et le, les, le changement des mœurs. On a déjà entendu parler des mouvements euh, féministes, etc. Bon, moi, je ne suis pas particulièrement une féministe, hein, parce que selon moi, on a toujours besoin des hommes. Hein. J'ai besoin de mon mari, enfin voilà. Mais euh, c'est important, en fait quand même de se rendre compte que euh, c'est quand même une bonne chose que les mœurs évoluent par rapport à l'identité, l'image de la femme et la position de la femme, parce que sinon la femme aujourd'hui, elle n'aurait pas les droits auxquels elle a droit. Aujourd'hui, aujourd'hui, une femme, en fait, dans une société moderne, a le droit, en fait, de de, de voter. Une femme dans une société moderne est considérée comme une citoyenne comme comme n'importe quel autre citoyen, une femme dans une société moderne a la possibilité de travailler et d'avoir même, en fait, le même genre d'emploi en fait qu'un homme. Donc, je pense que peut-être que pour certaines personnes c'est une tendance, mais je dirais que ce n'est pas une mauvaise tendance en soi. Il y a beaucoup de mauvaises tendances. Il y a beaucoup de choses que les, que les réseaux sociaux font et que les gens disent sur les médias, etc. Mais je pense que euh, le, le cœur même ou la volonté de Dieu, c'est que la femme sache quelle est sa place. Et l'un des mensonges vraiment, je dis, diaboliques, c'est de faire croire à la femme qu'elle n'a aucune place parce qu'elle est femme. Elle a une place et Dieu a prévu pour la femme une place dans son plan parfait. Dieu a pris le temps de former la femme. Donc, ce n'est pas parce que les gens de ce monde nous trompent ou que certains exagèrent même euh, la prise de position par rapport au fait d'être une femme que ça veut dire en fait que Dieu n'a pas un avis, n'a pas un regard déjà sur la femme. Je commence par ça. Ensuite, je dirais que euh, cette prise de position, c'est également le besoin, c'est vrai, de s'affirmer. Mais ce qui est important de comprendre, et en tant que chrétienne, c'est que ce besoin de s'affirmer ne doit pas s'exprimer simplement vis-à-vis -vis des autres ou vis-à-vis -vis du sexe opposé. C'est un besoin de s'affirmer par rapport au fait que vous devez connaître qui vous êtes réellement et vous devez euh, être capable en fait, d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu a prévu pour vous. Et pour cela, vous aurez besoin de la confiance en soi. Donc la confiance en soi est une réelle, selon moi, prise de position. Tant que vous n'avez pas confiance en vous-même, vous serez incapable d'accomplir même les projets. Vous pouvez, on peut vous donner toutes les belles prophéties du monde. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pourrez pas accomplir. Dieu est rempli de confiance. Pourquoi Parce qu'en en fait, il est fait de foi. Dieu est fait de foi et tout ce qu'il a créé, il a créé par la foi. Dieu vit pour la foi. Il, il construit, il fait des choses par la foi. Et je considère que la confiance en soi n'est qu'une infime partie de la foi en fait, quand on a foi en Dieu, quand on a confiance en Dieu, on a confiance en qui il est et aussi on a confiance en ce qu'il a créé et on fait partie de ce qu'il a créé, donc en ayant confiance en Dieu, foi en Dieu automatiquement on développe la confiance qu'on a l'estime qu'on a pour nous-mêmes, parce que l'estime qu'on a pour nous-mêmes ne doit pas être basée sur, simplement sur le fait qu'on soit joli dans le miroir mais sur le fait qu'on connaisse qui est Dieu et on sache qui on est en tant que chrétien. Donc voilà, je dirais que peut-être que c'est une tendance pour certains sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas une tendance. Pour la Bible, la confiance en soi et la confiance de la femme n'est pas une tendance, c'est quelque chose, c'est d'actualité, tout simplement. Voilà. Merci, Pasteur Grasse. Avec plaisir. ça, la conversation, elle est vraiment très intéressante avec toi. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Amen. Je, je dis que tu es une femme de foi. Amen. Euh, parce que partir de, de rien, en mm -hmm. fait, et construire quelque chose que tu fais aujourd'hui, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. On peut retrouver saveur des Nations mm -hmm. sur les réseaux sociaux. On voit ce que tu fais. On, mm -hmm. on, on peut voir aussi que tu es une femme épanouie mm -hmm. au travers de ce que tu fais. Mais mm -hmm. j'aimerais savoir, en fait, quelles ont été ces petites choses qui t'ont aidée à mmh. persévérer, déjà à ne pas laisser tomber parce que tu avais euh, un enfant, il mmh. fallait que tu, tu fasses tes études jusqu'au bout, mmh. il fallait que tu lances cette entreprise. Et Dieu seul sait que auto-entrepreneur mmh. ici en France, là c'est pas, si pas si simple que ça, c'est pas si simple. C'est ça. Jusqu'à ce que tu sois capable effectivement d'avoir de l'argent et de te payer toi-même, mmh. c'est vraiment pas simple le du parcours tout. Parcours du combattant, oui. Voilà, le parcours du combattant. Mmh. Comment est-ce que tu as fait pour persévérer Qu'est-ce qui t'a aidé finalement ben, je, me suis, je me suis fixé des objectifs. Je mmh. me suis vraiment fixé des, des objectifs et je me suis dit, ben, il faut que je réussisse. Il oui. faut que je réussisse parce que je connais mon appel maintenant. Amen. Et même si c'est difficile, je sais que c'est là que Dieu m'attend. Donc euh, c'est voilà, il faut il faut taper à toutes les portes. Il mmh. faut voilà, comme je, je disais tout à l'heure, c'est les réseaux sociaux. Même si on n'est pas très réseaux sociaux, bah c'est dans l'air du temps. Dans il faut être du sur temps. Facebook, il faut être sur Instagram, il faut être un peu partout. Et euh, c'est vrai que quand moi j'ai commencé, on va dire le deuxième euh, le deuxième vin d'honneur que j'ai eu à faire, c'était des c'était des jeunes chrétiens qui étaient pas mal, pas mal connus, et qui m'ont donné l'opportunité de faire leur mariage. Et c'est le jour où j'ai ouvert ma page Facebook, que euh, bah justement, cette jeune femme-là, pardon, elle était en prière, et elle m'a dit, bah, je cherchais quelqu'un, et je me suis dit, bon bah, je vais aller sur Facebook et je vais voir. Et moi, oui. j'ai créé ma page ce jour-là. On est entrés en contact, le, le feeling il est bien passé. J'ai fait sa mairie et j'ai fait et, et également la cérémonie religieuse. Mm. Et euh, comme elle connaissait pas mal de monde, elle a une chaîne YouTube, elle a fait, euh, elle a fait une super vidéo pour tous les prestataires. Et euh, c'est de là que ça a commencé à prendre. Voilà, wow. bouche à oreille, voilà, ah, c'est toi qui avais fait, etc. etc. Et ça donne, ça donne de la force, en fait, Amen. de voir que il bah, y a des personnes qui vous sollicitent juste parce que vous avez fait euh, le mariage qu'il fallait, si je peux dire ça comme ça. C'est pas que les autres étaient moins importants, mais... Si, si. Celui-ci, en tout cas, m'a ouvert des portes très et, euh, et voilà, ça, ça donne, ça donne la force de, ça de continuer, courage. et euh, ça de se dire que si ça s'est bien passé pour eux, il bah, y en a peut-être d'autres qui nous feront confiance et wow. voilà, on va progresser comme ça. Ce que je retiens mm. de, de ce, cet échange avec toi, mm. c'est premièrement ton obéissance à Dieu. Mm. C'est pas facile. Hein. <rire> Dans un moment très difficile, mm. ton obéissance à Dieu. Mm. Tu, es, tu es en train de d'avoir mal. Mmh. Et Dieu te dit, en fait, c'est ça, c'est ça, c'est autre ça. chose. Mmh. Et donc, tu obéis, tu y vas, mmh. tu vas jusqu'à te faire former, tellement tu obéis à Dieu. Mmh. Bon, maintenant que tu as prouvé à Dieu qu'en réalité, il avait raison. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu peux nous dire Parce qu'avant, tu as dit, tu voulais montrer à Dieu, tu vas voir, je vais échouer. <rire> tu vas voir, je vais Mais échouer. tu n'as pas échoué, du non, coup. Non, je n'ai pas échoué. J'ai vu vraiment... Euh... J'ai vu vraiment la main de Dieu. Souvent, quand je donne le, le témoignage de Saveur des Nations, je dis aux gens, excusez-moi, je ne peux parler que de ceux que je connais. Mmh. Je ne peux pas mettre Dieu en dehors de mon témoignage parce que euh, le projet, il est né dans la prière. Amen. Et j'ai vraiment vu sa main parce que dès lors où il a dit que l'appel, c'était ça, même si ça a été difficile, il m'a ouvert les portes. Et si je suis arrivée là où je suis arrivée, c'est parce que, bah, au final, il avait raison. <rire> Ce que j'aime quand je t'entends parler encore une raison. fois, mmh. c'est que tu dit l'appel, mm. ton métier, mm. tu le détermines comme un appel. C'est un appel, c'est oh. un, un appel, pour moi hey c'est un appel. C'est la première <rire> fois que j'entends un traiteur dire c'est mon appel. C'est mon appel, ouais, parce qu'au début, je, voilà, secrétariat c'était bien, j'aimais bien, c'était mon tout premier métier, bon j'ai été à l'école, j'ai fait du secrétariat, euh, j'ai trouvé un boulot dans le secrétariat, mon premier job j'ai commencé là-bas, j'avais peut-être 21, 22 ans. Et tout se passait très bien. Je suis restée là-bas. Euh, voilà, ils m'ont vu grandir, évoluer. Ils ont vu mon fils naître, etc., etc. Mais c'était pas un appel. J'aimais bien, mmh. mais à un moment donné, j'avais fait le tour. Que là, la cuisine, bah, ça finit pas en fait. Mmh. Ça finit pas. C'est voilà, comme je disais tout à l'heure en arrivant, je suis en vacances, mais. J'ai toujours envie de que... faire quelque chose en wow. fait, c'est vraiment, c'est dans Effectivement, <rire> c'est un appel. <rire> Effectivement, voilà. c'est un je appel. Ne pas m'arrêter, même quand je suis en congé, mais il faut s'arrêter, il faut My savoir God. se reposer. My mmh. God. Donc je disais l'obéissance à Dieu, mmh. euh, mais tu as aussi été euh, très persévérante, mmh. tu as persévéré. Malgré, euh, on va dire, la situation qui n'était pas simple, il y mm -hmm. avait, tu avais ton enfant, tu étais mm -hmm. mère seule. Exactement. Euh, voilà, tu avais un, pas mal de challenges, mm -hmm. mais tu as persévéré. Tu mm -hmm. as cru en toi, tu as cru mm -hmm. en Dieu. Et l'une yes. des dernières choses que tu as dit tout à l'heure, c'est le fait que tu as osé aussi, puisque tu as parlé des réseaux sociaux, mm -hmm. en disant que, ben voilà, hein, c'est dans l'air du temps. Exactement. Et tu as su exposer ce que tu faisais. Mm -hmm. Est-ce que. À un moment donné, tu n'as pas un peu douté Est-ce que tu t'es pas un peu dit ⁇ Bon, Dizzy, ça, tu en fais trop d'aller sur les réseaux sociaux ?⁇ non parce qu'il le fallait en fait il le fallait parce que je me suis dit bah, c'est une bonne vitrine pour moi même si dans les débuts je vais poster des choses que bah il y a que dans mes premières photos si vous allez sur Insta il y a que la jeunesse de l'église qui venait liker qui oui. venait commenter qui venait m'encourager et euh, voilà comme je disais j'avais rien j'avais pas de décoration j'avais pas d'équipe j'avais rien du tout mais j'avais cette détermination Très bien. et je me disais tout le temps bah ça va prendre un jour peut-être pas aujourd'hui peut-être pas demain et j'ai persévéré raison pour laquelle sur mes réseaux vous verrez toujours cette première photo de 2017 où vous voyez le buffet, mais vide. Et puis moi, voilà, derrière le buffet wow. avec un large sourire. Et je me dis non, je suis déterminée. C'est ce que j'ai. Moi, je suis et une Madeleine. Voilà. Là, tu me donnes les larmes aux ah yeux. <rire> là, tu me donnes les larmes. Mais non, mais parce que c'est une image forte. Ouais. Et je comprends que tu n'aies pas envie d'enlever cette non, première reste. image. Ça reste. C'est une image très forte. Et depuis, tu as, tu as fait du parcours oui. et tu as travaillé avec beaucoup de monde. Tu oui. as fait, tu as fait mmh. beaucoup de mariages, non, beaucoup d'événements. Mmh. Tu as fait des partenariats. Ouais. Parle-nous un peu de cette partie on va dire, qui est un peu plus glorieuse, plus joyeuse. Le Seigneur a ouvert des portes. Le Seigneur a ouvert des portes. Comment, fait... comment tu te sens à vivre ce moment Est-ce que tu as l'impression de mériter les, les grâces, les bénédictions de Dieu actuellement là euh, Je dirais oui et non. Oui, je les mérite parce que quand même, je n'ai pas été les voler. Mmh. Voilà, J'ai travaillé pour arriver là où je suis. Et euh, non je mérite pas parce que je me dis bah voilà seigneur tu aurais pu me laisser tomber quand euh, quand j'ai dit que j'allais pas réussir mais tu m'as tenu par la main on est arrivé là où on est et euh, souvent je regarde ce que, ce que je fais je suis émerveillée j'ai pas l'impression que c'est moi qui puisse être là à, à, à, à gérer une équipe à gérer le mariage des gens quand même c'est mmh, pas rien c'est les personnes rien. qui vous font confiance pour le plus beau jour de leur vie et même si ce n'est que comme ils disent souvent entre guillemets un vin d'honneur c'est toute une organisation et quand je vois que les choses se passe bien, que le buffet il est dressé, que les gens arrivent et que directement ils commencent avec les vidéos, ceci. Ben moi je suis, suis moi-même impressionnée par par ce qu'on fait, wow. parce que je fais, parce que l'équipe fait, je suis, je suis impressionnée et, je, et des fois je me dis Mais Seigneur, tu te rends compte Tu as vu ce qu'on est capable de faire Oh, c'est beau <rire> Tu dis adieu, tu as vu ce qu'on est, qu est capable de faire. Tu ah, ah, vu ce qu'on est capable de faire. Ouais. J'aime bien dire ouais. Si tu vas seul, Peut-être que tu échoueras, mm. mais si tu vas avec Dieu, tu n'échoueras pas. Amen. Tu n'échoueras pas. Et j'ai cette image, en fait, euh, euh, c'est une image, j'en avais parlé une fois euh, quand je prêchais à l'église. Mm -hmm. euh, je disais que lorsque, en fait, imaginons une fourmi mm -hmm. sur le dos d'un éléphant en train de traverser le, un pont impressionnant. Mm -hmm. Lorsque cette fourmi va traverser le pont avec mm -hmm. l'éléphant et qu'il arrivera au bout, mm -hmm. il dira ⁇ Ouais, on a réussi mm !⁇ -hmm. Même si c'est une toute, tout, tout, tout, tout toute, toute, toute, toute petite fourmi. Exactement. À partir du moment où elle était sur le dos de l'éléphant et qu'elle a traversé, mm -hmm. elle a le droit de dire ⁇ On a on réussi ⁇ On a réussi, exactement. Et cet éléphant, c'est Dieu. Amen, amen. Et la fourmi, et la parfois, c'est nous, c'est nous, <rire> c'est nous. Voilà, c nous. en tout cas, par rapport à notre Dieu, vraiment... Euh, on, on peut dire que merci Seigneur pour ce qu'il fait. Exactement. ça qu'est-ce que nous on peut te souhaiter pour ton entreprise De prospérer encore et encore. Yes L'argent nous... <rire> que... Pas forcément, pas forcément l'argent. Parce que c'est vrai qu'il y a l'aspect la, pécunier, mais pas que. Hmm. que. C'est vraiment faire, euh, faire un travail de qualité et pour ah toutes merde. les personnes pour qui on a amené à travailler. C'est yes. vraiment ça, que l'entreprise grandisse. Mais l'aspect la, financier, oui, mais pas que. Hmm. Pas que. Et moi, j'ai un objectif. Et j'avais même nommé euh, euh, mon, mon dossier d'inscription pour mon CAP. Je lui avais donné un nom. Et ce nom-là, je vais y aller. Waouh. Le nom que j'ai donné à ce dossier-là. Mais c'est ce je, que je disais au je début de, de l'émission. Tu es une femme visionnaire. Tu es une femme même. de foi. Donc quand tu quand tu passais ton CAP, tu as tu as donné un nom hmm. euh, euh, à ton dossier d'inscription. Hmm. Mince. Et ça. là, tu vas vers ça. Je vais vers ça. My Je God, gloire ça. à Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta vie. J'aimerais qu'on puisse vraiment prier pour mm -hmm. encourager en fait euh, celles qui nous regardent et qui euh, peut-être qui passent par les mêmes situations par lesquelles tu es passée il y a quelques années. Mm -hmm. Afin qu'elles aussi, elle puissent entendre la voix de Dieu. Qu'elles l'entendent et qu'elles saisissent la voix de Dieu et qu'elles se disent, non, là je dois sortir de cette situation, mmh. je dois obéir à Dieu. Peut-être que quelqu'un va aussi donner un nom prophétique à un dossier, on ne sait pas. À un dossier, ou même à la, à la société, souvent on pose la question pourquoi oui, Saveur des justement. Nations, mmh. pourquoi Saveur sans Z mmh. Je veux dire, au risque de paraître trop spirituel, c'est le nom que j'ai reçu dans la prière quelques mois avant de passer mon examen. Wow. J'ai reçu, j'ai noté, j'ai dit bon, je ne vois pas à quoi ça correspond. Et puis quand je cherchais un nom pour ma société, je me suis dit je ne vois pas comment je peux l'appeler. Et puis Saveur des Nations, c'est revenu, mais Saveur sans veste. Et je me suis questionné, mais pourquoi Saveur sans S Parce qu'il y a les saveurs et tu es la saveur. J'ai dit, hey, comme je suis la saveur, saveur. j'enlève le S alors et c'est comme ça Lumière que... Lumière du monde, celle voilà. de la terre. Voilà, et saveur des nations, Mais voici. Amen <rire> Donc voilà, Amen. pourquoi saveur des nations sans le S Amen Merci mm. beaucoup, beaucoup, Amen. beaucoup, beaucoup. En tous les cas, moi, je souhaite que ton entreprise prospère encore. Amen, que le Seigneur te bénisse dans Amen. tous les domaines, que cela soit financier, Amen, je euh, je émotionnellement, reçois. que le Seigneur vraiment mm. T'étendent, qui t'élargissent et qui te permettent d'impacter encore plus de femmes. Yes, sure, Vraiment. Vois, merci. Et, et merci beaucoup pour la bénédiction que tu es, en tout cas pour le corps de Christ, pour l'inspiration que tu es. Et euh, je sais que plusieurs vont aller regarder, euh, vont tout de suite aller regarder ta page et voir ce que tu fais. <rire> Donc si vous avez des anniversaires, des mariages... N'hésitez euh, pas. N'hésitez pas. N'hésitez hein, surtout pas. pas. OK, on va pouvoir prier pour vous. Éternel, je prie, Seigneur, seigneur, seigneur pour toutes les personnes, seigneur, seigneur, pour seigneur, pour qui, qui seigneur, qui, qui regardent cette émission. Seigneur, seigneur, merci parce que tu vois le cœur de quelqu'un. Tu entends le désir de quelqu'un. Seigneur, je viens déclarer avons, au nom Seigneur, puissant de Jésus que touches personnes, personnes, qui Seigneur, qui tu touches cette personne. Seigneur, tu te révèles faire, à quelqu'un. Que Merci oh, parce que tu donnes des instructions, des directions. Tu fais tu révèles ta voix. Tu donnes, Seigneur mon Dieu, fait pour mon Dieu moi, des projets. C'est toi, Seigneur, qui donne des projets de paix et non de malheur pour tes enfants. Merci parce que tu les emmènes véritablement. Seigneur, à s'étendre, à s'épanouir, Seigneur, à te servir avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils sont. Seigneur, tu révèles, Seigneur, derrière toi, les dons, Seigneur, les talents, derrière toi, le ce, Seigneur, service, Père, tu les guider, ce à quoi éternel, tu les appelles au nom de Jésus. Merci, pour Seigneur, pour tes anges eux. qui sont autour d'elle, tu, tu, tu les protèges. Je prie que tu leur te donnes, Seigneur mon Dieu, de la persévérance. Seigneur, la capacité de persévérer, Seigneur mon Dieu, dans les moments difficiles et de tenir, Seigneur, en face de l'adversité pour aller jusqu'au bout. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te, te bénissons. Te Alléluia. Au nom de Jésus, nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Tu dis ça, merci beaucoup pour cette émission. Merci à vous, Pasteur Grasse. Avec plaisir. Bon, eh, merci à toi. Merci à toi, Pasteur Grasse. Eh, tu vois, va tu vas continuer à me vousvoyer jusqu'à... Ah ça va venir. Non, mais je sais, je sais que toi, quand tu travailles avec tes clients, c'est normal. T'inquiète pas. C'est l'habitude. C'est l'habitude, t'inquiète pas. Et puis, on aime aussi ce professionnalisme que mmh. tu as, qui est très inspirant. Donc, c'est très bien. Merci d'avoir été avec moi, en tout merci cas. Merci à vous. Super. Que Dieu vous bénisse. Merci à chacune de vous, chacun de vous qui avez regardé cette émission Évangile TV. Et comme d'habitude, je vous le rappelle, vous pouvez soutenir Évangile TV en envoyant un don. Vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien qui est en dessous du « play ». Vous allez soutenir euh, notre chaîne et nous aider également à entrer dans cette nouvelle saison dans laquelle on veut entrer. Vous êtes tous au courant que nous aspirons et nous entrons bientôt. Nous sommes sur le point d'aller sur CanalSat et nous avons besoin de chacun d'entre vous afin de continuer à produire des émissions qui vont impacter. Nous ne voulons pas simplement impacter euh, juste votre voisin. On veut impacter aussi notre voisin en Corée, quelque part dans le monde où on n'est pas encore allé physiquement, mais nous savons que par les médias, par la télévision, nous pouvons y aller. Merci à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt. Bye.